Alors, faut pas croiser les rayons. Après et village et, village et village. faut pas, il faut pas de lancer des éclairs sur les copains euh, Comment on annule déjà C'est euh... non mais arrêtez Là, il est hyper fort. dans la zone. Normalement, on peut faire des éclairs. Oui. Non mais pas sur moi. On entend des ennemis. Attends. Mais oui, Vlad qui n'est pas un vampire. Non non, moi je vais y aller à la bombe de glace. Voilà. Voilà. Bon bah c'était plus rapide que le dernier. <rire> voilà. <rire> <rire> <rire> les fesses qui veulent pas venir quand même. Wow. Hein. Oh. Il <rire> y a des jeux. Est-ce qu'on peut les cramer ah. ah ouais. Oups ne pas des mines n'importe où Ah, ah Qu'est-ce qui passé ah mais, merde, non, non, je je vais... mais, mais pourquoi ce garde là est venu se mettre devant moi m'en c'est pas grave, c'est des dommages collatéraux. Et... Oh pardon Et... Non tu vas très bien. Je Tant qu'on reste pas. dans le dialogue... Euh... Ah. <rire> ah Ouais on va se les faire... Ah, pas... ah, pas... C'est quoi cette prise en teneille, là Oh. Ouais, ah non qui c'est qui était là Non c'est un gobelin Vous ne On sauverez jamais leur voix en même temps Ah il a l'air bien, bien monté Ça va il Oh non Oh pardon Attention t'es tes ah Pourquoi t'es ah encore Grido wow ah non, je me suis approché trop près du truc! Et hey, bloquez pas les gens! Merde, c'est tellement drôle! ZQ, ZQ! ZQ, mais baissez pas ZQ sur les. Attention! <rire> c'est pas sur mes pieds, s'il vous plaît! Ah non! C'est passé devant moi! Ah, t'as été un peu au de le passage donc. Non mais! Il ressuscite juste sur les flammes Qui c'est qu'a fait worg J'adore ton arbre Oh Je viens de me suicider. Je crois que je viens de me suicider est C'est embêtant C'est une bonne idée oh, non, non, de mettre non, des... J'ai de un sort de bourrin après mais peut-être devant. Bah, chaque fois, tu es derrière <rire> C'est pas du tout ce que je voulais faire oui. Non mais... Ouf Il plein de l'argent, c'est pas grave. Ah oh non, je suis bien. Oui, c'était moi. C'était pas Bah ben oui, je sais, je suis en noir, mais c'est quoi cette discrimination J'ai juste gagné du temps Et ils sont toujours là Et ils reculent T'es sur le passage Flo T'es sur le passage Flo T'es sur le passage Flo Moi j'ai une grosse patate qui est prête là C'est moi où il est menacé par un lanceur ah, géant Ah oui d'accord crois qu'on les a ah. séchés. Ah mais en fait il suffit de balancer une patate sur monsieur Pénalo. <rire> <rire> C'est sérieux C'est ah. un peu tout seul là C'est Ah oui <rire> Ah oui Alors. Ah oui oh. Ah oui Anaïs Anaïs <rire> Sérieusement <rire> Sérieusement <rire> Bravo Mais parce qu'il y a pas le E avec accent hein Donc oh, le niveau est hermain Ah il a pris cher Ah J'ai pris cher Ouais moi aussi Attention Y'a... il se C'est ah bon j'ai fait péter son armure Les que la C'est bon c'est bon je crois que t'as éclairé des Anaïs. Non, non, j'ai rien fait. <rires> Sauf que tu l'as lancé sur toi. Ah, Je suis dans l'eau là euh, Anaïs Oui, j'allais dire, tu t'en sors. Tu bien Tour <rire> oh. de feu Oui, mais pas sur ma gueule Attention, dans de feu Oh, attention au rayon là Tour de feu, Anaïs, attention J'avais fait un truc pour le de ce dans <rires> Euh je crois que faut pas croiser les rayons. En fait faut juste se mettre un bouclier anti feu et toi. Presque. Hein <rire> faut que je décharge Faut que je décharge Ah très bien Très bien Attends, attends, attends Oh non Ah euh, mais oui, le Euh c'est pas. sur le passage je crois. Je vous laisse vous. Oups, j'ai pas eu le bon. Ah, glisse il est bien ici! Ne glisse pas dans l'eau! Je que ouais, c'était de la bouche. Ah, les noyer, c'est tout! Pas ah, la place. Non, mais, la vache. Mais, mais non, faut pas que j'arrête. Non, mais je m'envoie mes boulets sur la France tout seul en fait quand je sais pas quoi en faire. D'accord. Il y avait un truc. Euh, je suis en mort je crois. Non, je suis glacé aussi Mais, okay, okay. Je ne laisse pas possible Oui, c'est ah. moi J'ai <rire> oh, envie qu'il se sort la tête, voilà <rire> Voilà Ouh, il n'y a pas eu, il du truc Non, c'est bien, il devant moi il fait rien, les gars Bah, il t'a pas daï, il s'en fait la chance Aaaaah, il aurait marre, pourquoi j'ai moi qui tape Mais, qui met des mines d'arcade Attends, si je fais un rayon laser à la figure Ah non il va passe au dessus Euh... Oh. On va C'est pas présent Faire enchaîne Oups Yes, yeah, j'ai réussi à t'esquiver ça, t'as vu Je suis vrai mmh. on manque pas d'ennemis Oups, pardon Oh non on manque pas d'années non Voilà Oups. Je crois qu'Anaïs est en train de prendre cher quand même Ah Attends. Que Je l'ai fait tomber je fais ce que je peux Venez oh ben, hé ben, Attention on a un bombardier là non oh Oui mais c'est bien il bombarde ses potes Il est 22h vais... Allez il. allez monter allez montez. Je peux pas monter Vite vite monte Anaïs il ouais. est 22h moi aussi, oh je me suis pris un coup par contre la figure! ça one shot ces trucs là! Je oh, C'est ah oh, ma je me suis <rire> Oh! oh, oh. Putain, sans doute pour une créature massive! Oh! Des mages. Oh non, pas eux. Oh. Oh, putain, Et on peut pas faire lâcher du monde ерхspeik ah, oh, qu'est-ce que tu sues sais <rire> bah oui Seb qui prépare un mauvais coup ça se voit Seb hein c un... oh je ne suis pas ça ah mais ah oui, ça résistance distance. Attention. Ah c'est ok. Parce qu'il a touché comme ça. Je fais une ah. Il est beaucoup un véloce comme ça. Est-ce que vous pensez que tout cela a un lien avec Vlad qui n'est pas un vampire <rire> Pardon Il est à l'aise en plus hein Voilà, il est au niveau thermal. Le, le, le passé est au obscur. Voilà, et en Qu est fait, que tu, les tu prépares à la fin du monde Alors, préparation. Oh non, ça pue les araignées là. Ah, je vais partir par là-bas. Ah D'accord. Voyons foudre. <rire> on peut tomber. Oui. Oh merde. <rire> voilà. De ta réponse. Merci. On te réussit tout de suite ou on a d'être en suis. haut Ils auraient pu mettre des barrières aussi. Aïeux ah, bon. oh. Oh. oh, adieu Je crois que c'est des remords. Non, mais ils sont Ah C'est pour ça que je lui dis genre j'en veux rien. Mais par des nids. Oh, c'est génial oh. Il faut vraiment bien oser quoi Ah Non ça c'est le Il y en a des mi derrière hein Ah oui Oups. Non. Ah bah <rire> C'est ici toute seule Non Je suis plus toute seule ah oui. Non je passe Ah je suis mort <rire> <rire> Allez sur l'autre Allez sur la plateforme allez qu'est-ce que plateforme. Est vous, est vous Non mais pas sur moi Ah je suis mort <rire> ça c'est pas de bonne attention regarde le rayon gros pas mal tous les rayons une durée illimitée voilà ah mais oh, quand tu crasses une durée illimitée non pardon des fois les trucs ils sont planqués. Oh. Il y a un cadavre à l'animal hein, laser prêt. <rire> Il prend pas si cher que ça le pire Hop, oh, pardon. Oups. Encore <rire> <rire> oh Non mais c'est quoi ça ce... à chaque fois c'est le même truc. Rayon de froid. Non mais. Non, on tombe. Non, on tombe. D'accord. Non, moi je tiens. Moi je tiens. Ah, je tiens pas. Les filles, les... Ah. Il y a un autre gros qui arrive. Mais je bouge pas. Tant pas que, que je bouge pas. Il se un rayon de sur. Voilà. Non, j'ai rien fini. Non, mais. Non, mais. Non, mais. <rire> <rire> <rire> de il devrait pas y avoir un qui reste sur terre au cas où. Bah, ben non, parce que sinon il va empêcher les autres d'avancer. Autant que faire ce. Oh, que... Tu me fais peur, toi. Oh, attends. On <rire> est pas encore <rire> au bout. Ah, là, hein Là. Mais il, il sèche ici depuis combien de, de, de, de temps Va pas devant Non mais faut les rallier avec tout Non mais me Va -moi pas Ah Non Mais Seb Pourquoi donc Que t'es entré Mais dégage ça Doucement avec fait. le feu Ah non Ah il en mais manque un Mais poussez les simplement Poussez les Oubliez tout le reste Poussez les Oui Comment on Il y en a fait que, que Comment 3. ça comment on pousse Tu sais ah, qu'elle fait quoi, là Faudrait peut-être le dessus non Oups Ouuuuh <rire> Vas-y, vas-y, ressuscitez-le Oui, de toute façon, j'ai faire mal Mais moi aussi, Ouh. je vois quelqu'un mais... Bah si, en fait, maintenant, je suis tout seul Alors là, on est tout... Là, on est mort, ah, là est... Là, c'est passé quoi, là